Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer par un petit jeu pour dire, euh, On a été euh, euh, contacté de... par le Fage, en fait pour animer euh, des ateliers ling d'animation linguistique euh, aujourd'hui. Le truc, euh, c'est de ne pas du tout être dans les choses scolaires, de pas écrire des choses sur un tableau, de ne pas leur demander de prendre un papier et, euh, et un stylo, mais de faire des jeux, de faire des trucs euh, qui soient rigolos, qui nous fassent bouger, parce qu'on est aussi tôt le matin. <tousse> Le commerce international en BTS et mes étudiants ont des stages obligatoires à faire à l'étranger dans deux mois. Donc certains peuvent être intéressés par l'Allemagne. Ça donne envie de partir parce que là, c'est que la pratique, la pratique. Et là, si on est vraiment entouré dans le monde avec que des gens qui parlent allemand, etc. Bah, on va forcément plus pratiquer et plus comprendre et s'améliorer. Notre premier objectif, c'est rendre possible une euh, mobilité. On va vous présenter euh, quelques dispositifs qui existent à l'offrage. Il y a des classements par, euh, par catégorie, par, par filière, par catégorie d'entreprise. Donc les secteurs d'activité, par secteur d'activité, ensuite par, par région. Il faut regarder selon les différences. Nous avons le focus sur trois programmes dans notre domaine. Zum einen, le programme pour Praktika in der Berufsausbildung, pour Praktika außerhalb der Ausbildung, sozusagen die freiwilligen volontaires nach der Ausbildung, et le programme Job in der Partnerstadt. Est-ce que ce sont les stages qui les intéressent le plus Et puis quoi d'autre Le volontariat Je suis venue à l'OFAGE pour que mes élèves se rendent compte un peu comment on prépare un stage à l'étranger et qu'elle voit un peu la structure et qu'elle voit les gens, comment ça se passait dans la vraie vie. Et pour revenir au volontariat, bah ça serait pareil, vous seriez soit dans une famille, soit dans une colocation. En fait, ce qui serait compliqué, c'est... Mais comme tout, nous quand on est arrivé en France, on parlait pas très bien français non plus. Wenn man erstmal eine Berufserfahrung gemacht hat, auch als Freiwilliger zum Beispiel, kann man eher Kompetenzen erwerben, kann man sehen, wie läuft das dann überhaupt? Äh, gefällt mir überhaupt der Bereich? Und ich werde versuchen, mit den Schülern zu diskutieren, was sie überhaupt über den Freiwilligendienst wissen. Der ist nämlich in Frankreich nicht sehr bekannt. Mein Ziel des heutigen Workshops est, um, jetzt nicht, dass jeder hier mit einem perfekten Lebenslauf rausgeht, dafür haben wir gar keine Zeit, aber wirklich die Grundregeln anhand ganz simpler Beispielen nochmal zu verdeutlichen. Pour les Stages, nous, les recruteurs, ce qu'on préfère, ce sont des Stages de longue durée, c'est-à-dire de trois à 6 mois. Parce que les stages... De... Travailler en binôme avec un professionnel qui nous montre, voilà, ça c'est un CV qui nous intéresse ou ça, ça ne nous intéresse pas, évidemment pour nous les enseignants, c'est aussi intéressant que pour les étudiants. Ça nous a montré euh, ce qu'il fallait plus mettre en avant quand on partait à l'étranger. J'aimerais beaucoup repartir en Allemagne. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette langue. Et euh, ça m'intéresserait de trouver un emploi euh, là-bas. Ça va, ça s'est très bien passé. On a eu des groupes super motivés et on a réussi à faire beaucoup de choses dans le peu de temps qu'on avait. C'est vrai, ça fait plaisir quand on a eu un groupe et puis qu'on les entend après lire « Getz » et entre eux, c'est tout. Au revoir C'était moins une information concernant nos programmes, concernant l'OFAGE qui intéressait les jeunes. C'était plutôt de savoir comment est-ce que concrètement, euh, ils allaient pouvoir trouver un stage et faire un stage en Allemagne dans une entreprise. C'est aussi euh, un peu surprenant parce qu'on avait pensé que ce serait quelque chose de plus institutionnel et on s'est rendu compte qu'au contraire, c'était assez actif et interactif avec euh, les jeunes.